Salut, c'est Martouf! Alors aujourd'hui, c'est le 1er août. Et le 1er août, c'est la fête nationale suisse. C'est pour ça que j'ai sorti tous mes petits bibelots suisses. Mon t-shirt extrême fondu quand j'étais un extrémiste. Et puis que je vais les fondu dans les endroits insolites et inhabituels. Et puis là, aujourd'hui, je vais te raconter un peu l'histoire suisse. Surtout parce que pourquoi est-ce qu'on fête le 1er août? La plupart des gens pensent que c'est parce que c'est la date du pacte fédéral de 1291 l'acte fondateur de la suisse et bien aujourd'hui je suis désolé de t'annoncer que cet acte le pacte de 1291 est un faux donc l'histoire officielle c'est 1291 le mythe fondateur suisse c'est les habsbourg qui dominent avec le saint empire romain germanique toute l'europe mais en suisse il y a le Gothard. Et le Gothard, ça change tout. Parce qu'il euh, y a des, des baillis, c'est de l'administration, des fonctionnaires un peu arrogants qui sont chargés par l'empereur de s'occuper de la région et eux, ils veulent taxer toujours plus les gens. Ils veulent taxer le col du Saint-Gothard et tous les gens qui traversent l'Europe comme ça, eh ben, ils doivent beaucoup d'argent. Mais les paysans du coin, ils ne touchent rien. Et ils en ont un peu marre. Donc du coup, le mythe suisse nous dit que les petits Suisses vont tout d'un coup devenir indépendants du Saint-Empire romain germanique, mettre dehors tous les baillis, notamment avec Guillaume Tell. Et puis à un moment donné, eh ben, ils vont se réunir le 1er août, 1291, sur la prairie du Grutli, où là on retrouve les trois Suisses qui font leur serment. Et c'est un serment pour se porter assistance mutuelle. Alors, c'était qui ces trois Suisses alors si je me souviens bien, il y avait Arnold de Melstahl, Walter Fürst et Werner Stauffarer. Et ça, c'est le mythe suisse. Alors voilà que ben, le grand chef du Saint-Empire romain germanique, le duc de Léopold Ier d'Autriche, parce que les Habsbourg en fait, c'est déjà une famille plutôt zurichoise à la base, mais ensuite ils ont émigré, ils sont devenus grands chefs de tout le Saint-Empire romain germanique, ils se sont installés en Autriche et surtout à Vienne, et ils dirigent depuis là, le monde, on pourrait dire, presque à l'époque. Les petits Suisses, ils veulent plus. Ils ont gagné. Ils ont gagné d'abord parce qu'il y a les représailles à la bataille de Morgarten, et puis euh, 73 ans plus tard, il y a encore la bataille de Sempar. Et à chaque fois, c'est une grande victoire des paysans suisses sur la noblesse de l'Europe. Mais voilà, c'est une histoire qui tient bien, c'est une histoire qui est racontée partout. C'est une histoire que l'on voit sur le site web de la Confédération, hein, sur admin.ch, Et on va voir. On a le pacte de 1291 qui nous est raconté. Et puis, sur Wikipédia aussi. Et jusque-là, je n'ai jamais eu trop de problème avec ça. Mais à un moment donné, il y a 4 ans, je me suis rendu à Auschwitz. Auschwitz, Schweiz... Euh c'est aussi le, le, la croix suisse, euh, elle vient du drapeau de Schwyz, qui est un des premiers cantons. On voit euh, derrière la petite banderole là, avec euh, tout, plein de cantons suisses, on voit celui de Schwitz qui est là, avec la petite croix en haut. Alors, Uri Schwitz et Unterwald se sont rassemblés, les trois représentants de ces cantons, qui tout d'un coup ont décidé qu'ils allaient se libérer du, euh, de l'empereur. Et finalement j'ai découvert une toute autre histoire au musée des Chartes, là où est conservé le véritable pacte de 1291. Donc je l'ai vu de mes yeux, vu, et là on apprend une autre histoire. Alors, euh, comme je la trouve nulle part, et que je la trouve très intéressante aussi, je crois que ça vaut la peine que je te la raconte. Alors déjà, il y a des historiens qui se sont dit que ce pacte était un peu bizarre. Parce qu'il est censé avoir été rédigé en 1291, mais on n'en a pas entendu parler jusque très très loin dans l'histoire. C'est qu'au 1724, je crois, à un moment donné, qu'un archiviste l'a ressorti des archives de Schwitz, puis ils se sont dit « Ah, c'est marrant euh, !» On pensait que ça datait 1307, euh, avec le pacte de Brunnen après la bataille de Morgarten, et puis en fait, ben, on a trouvé un plus vieux. Et du coup, il euh, y a tout un mouvement qui a été fait euh, pour créer la fête nationale il se trouve que c'est un peu bizarre, parce que euh, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui écrivait, et tous les gens qui écrivaient des actes officiels étaient connus, et on reconnaît leur écriture. Et il se trouve que le rédacteur de ce fameux pacte de 1291, on ne reconnaît pas son écriture. Apparemment, il n'a pas écrit d'autre chose que ce pacte-là. C'est un peu bizarre. Après, la date, ben on parle du 1er août. Mais en fait, le pacte, il dit « au début d'août ». Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date précise. Alors que sur n'importe quel euh, acte officiel, surtout un de cette importance, il devrait y avoir une date très précise. Eh bien non, là il n'y a pas de date précise. Bon, bah... En général, un pacte, il reprécise un peu tout le contexte historique en citant d'autres pactes précédents. Là, ils nous disent, comme les anciens documents le montrent, nos vallées sont indépendantes et autonomes, donc on va continuer comme ça. Euh, C'est un peu vague, les anciens documents, on ne sait pas lesquels ils parlent. Et on comprendra pourquoi tout bientôt. Et le plus louche, c'est quand même que on a dit Aurichfeld c'est Unterwald, mais en fait Unterwald n'existait pas. Et pourtant, il y a le sourd de Unterwald qui a été utilisé pour faire ce pacte, alors que il date que de 20 ans plus tard. Là, il y a un truc qui coince. Là, ça marche pas. À l'époque, Obwald et Nidwald étaient deux demi cantons toujours actuellement. Ils étaient séparés et ils avaient chacun leur sceau. Donc utiliser un sceau commun qui n'existait pas à une époque, là, là, là, là on se dit, non, non, non, il y a un truc louche. Et en plus, quand c'était des documents importants, vu que les archives disparaissent régulièrement, ils faisaient plusieurs exemplaires qu'ils mettaient à plusieurs endroits. Là, on n'en a retrouvé qu'un seul. On peut se dire que les autres ont disparu, mais ça fait un élément de plus qui fait que c'est un peu louche. Et ensuite, ce pacte lui-même n'a pas été cité non plus, il, il a disparu, ou il était inconnu, ou il était pas très intéressant, mais on n'en parle pas pendant des siècles. Il a fallu attendre 600 ans, jusqu'en 1891, au moment où on a créé la fête nationale suisse, pour citer ce pacte de 1291. Bon, alors, voilà, je suis allé dans cette espèce d'énorme coffre-fort dans lequel... Ce ce pacte a été fait. Je, je, je t'invite vraiment à aller visiter à Schwitz Le musée des chartes, c'est super intéressant. Il y a vraiment des trucs bien. Et puis c'est vraiment des portes blindées quand tu rentres. Et puis pour protéger ce bout de papier là, qui est maintenant, ben, c'est vrai que ce, il est super vieux, mais en fait il n'est pas aussi vieux que ce qu'on pense. Alors, euh, la vérité, c'est qu'il ne daterait pas de 1291, mais qu'il daterait plutôt de 1307. Bon, à notre échelle, ça ne ressemble pas tout à fait, mais ça change tout. Parce qu'entre deux, il y avait une histoire un peu compliquée au niveau du Saint-Empire Romain-Germanique, qui dominait donc toute l'Europe. Il y avait un empereur, et cet empereur, il donnait des régions entières à gérer à des grandes familles nobles. Et puis ces familles nobles, elles nommaient des baillis, et puis ces baillis, ben, ils faisaient la loi chez eux, au nom de l'empereur, au nom d'une famille noble. Donc les Habsbourg ne régnaient pas directement, mais ils régnaient par des intermédiaires. Et voilà qu'à un moment donné, il y a un empereur qui meurt. C'est un peu une guerre de succession, c'est un peu compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un bailli, le bailli de la région de uri unterwald qui se dit « ce serait chouette si on arrive à profiter de la situation pour se libérer un petit peu ». Donc il va écrire « une demande de postulation, comme bailli et il va mettre en pièce jointe à son CV ce fameux pacte de 1291, qu'il a probablement rédigé lui-même, et il l'a antidaté, donc il l'a écrit en 1307, il a dit qu'il datait de 1291, donc avant la mort de l'empereur précédent, pour dire, Bon, avec l'empereur précédent on avait convenu des trucs, maintenant ce serait bien que toi tu respectes un peu ça. Et c'est pour ça qu'il dit comme les documents précédents, alors qu'en fait on ne sait pas trop les documents précédents. Ils ne sont pas cités, donc on ne peut pas les vérifier. Et le gars, ben, il fait confiance et puis il se dit que ça va marcher. C'est en 1309 qu'il a la réponse. Il a réussi à obtenir un truc tout à fait particulier au Moyen-Âge, c'était l'immédiateté impériale. Donc l'empereur il disparaît pas, la Suisse n'est pas totalement autonome, mais elle est directement en lien avec l'empereur. Donc les Suisses, on peut s'organiser tout seuls, en dehors des juges étrangers, ça c'est quelque chose qui est aussi indiqué dans le pacte là, et qui est encore revenu ces dernières années avec une votation. Donc la Suisse est autonome, et elle ne dépend que de l'empereur mais pas de familles qui profitent pour exploiter la région. Donc les gens sont beaucoup plus libres dans ces vallées que partout ailleurs en Europe. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. L'immédiateté impériale donc est accordée par l'empereur Henri VII de Luxembourg. Donc ça je trouve assez génial. Mais c'est vrai qu'il ben, y a les batailles de Morgarten et de Sempar. Parce que c'est n'est pas allé si facilement. Hein. Il y a eu deux batailles à 70 ans d'intervalle et les petits Suisses, ils ont quand même gagné. Ce qui fait que ça change la donne. Donc ce n'est pas juste parce qu'ils ont trouvé une astuce, ils ont trouvé c'est génial, on est autonome c'est qu'ils avaient aussi bah, apparemment une armée de paysans. Donc euh, finalement, bah, ça a été confirmé, Donc cette volonté d'être indépendant par des batailles. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est un peu une prophétie autoréalisatrice je trouve. Il y a des gens qui se disent « bon, on est autonome, on veut se porter assistance et on va y arriver ». Et je trouve que c'est tout à fait ça l'esprit de la Suisse. Parce qu'on n'a rien en commun entre les Suisses romans, les Suisses allemands, les Suisses italiens, c'est un peu compliqué. On est tous en train de regarder les médias de nos grands voisins autour, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et on a des religions qui sont différentes, donc c'est surtout... Euh la guerre du Sonderbund qui a eu lieu en 1826, qui opposait les catholiques contre les protestants. C'est les protestants qui ont fini par gagner, et créé la Suisse moderne en 1848. Et mais déjà avant, il y a Napoléon il a envahi la Suisse en 1798, et il avait créé la République helvétique. Ça a duré 5 ans. C'est un, un drapeau euh, vert rouge jaune, comme celui de la Jamaïque. Mais alors Napoléon euh, il a trouvé qu'il n'arrivait pas à gérer ce pays. Et il a dit une phrase assez incroyable, qui était « La Suisse ne ressemble à aucun autre état, soit par les événements qui s'y sont succédés depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions, et cette extrême différence de mœurs qu'il y a entre ces différentes parties. La nature a fait votre état fédératif. Vouloir le vaincre n'est pas d'un homme sage. » Voilà, alors Napoléon, en tant que sage, a décidé de se retirer, il a fait un acte de médiation en 1803, il a laissé les Suisses se débrouiller eux-mêmes, sauf pour l'international où il s'est gardé un petit truc, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, ben, il n'était pas très sage et il s'est attaqué à la Russie, et c'en était fini de son empire. Mais voilà que la Suisse a bien tiré son épingle du jeu, parce que c'est une Suisse multiculturelle, c'est une Suisse avec plusieurs religions, c'est une Suisse avec des visions du monde très différentes, mais qui arrive à vivre ensemble. Et c'est ça l'essentiel en Suisse, c'est que les gens, malgré leurs différences, sont capables de vivre ensemble. Et ça, effectivement, ben, on retrouve dans le pacte de 1291, le Bailly qui a fait ça en 1307, il était super fort, il a réussi à synthétiser cette histoire, et puis de se dire que ça allait être comme ça pendant des siècles, il a vraiment c est, c est une influence gigantesque. Et voilà, la Suisse, c'est le pays dans lequel on met ensemble pacifiquement les choses qui ne vont pas ensemble. Et le Saint patron suisse, c'est Saint Nicolas de Flux, qui est aussi un type génial, qui a réussi à sauver plusieurs fois de la discorde des gens. Et voilà, ça a évité plein de guerres, parce que c'était un saint religieux qui est même n'a pas mangé pendant 19 ans. Il avait la réponse à des grands conflits. Et puis du coup, c'est aussi la tradition suisse que d'aider au niveau international à résoudre des conflits. Moi, je trouve que c'est une histoire vraiment géniale. Mais alors, pour en revenir au 1er août, pourquoi le 1er août Si ce pacte est un faux, pourquoi est-ce qu'on fête à ce moment-là Une autre raison, c'est que c'est la fête de l'Ugnassad le 1er août. ou En tout cas, au début du mois d'août, parce que ça dépend d'un calendrier lunaire, donc ce n'est pas forcément des dates solaires comme on fait maintenant. Loug, c'était le dieu Lug. c'est l'assemblée de Loug, c'est l'assemblée dans laquelle on rendait la justice, c'est l'assemblée qui arrive après les moissons, dans laquelle on répartissait les richesses, on fête parce qu'on a réussi à engranger le grain, et tout va bien. Et puis c'est là aussi, on célèbre des mariages. C'est vraiment une des grandes fêtes celtes, une des quatre grandes fêtes euh, avec euh, Imbolc, Samaïn et Beltane qui sont dans une grande croix, si on regarde le calendrier annuel, qui sont décalés de 40 jours après le solstice. Donc là, nous sommes 40 jours après le solstice d'été, et c'est donc le moment de fêter. Et on fait, en général, semble-t-il, selon la tradition, un grand feu. Et c'est là l'origine des grands feux qu'on fait toujours pour le 1er août. Donc voilà, ça c'est l'histoire suisse, mais qui est mêlée avec l'histoire celte du dieu Louk, et il se trouve que ici, ben, je suis à 3 km de, du site archéologique de la Tène, qui est effectivement le cœur de la civilisation de la Tène, qui est le cœur de l'apogée de la civilisation celte. Donc c'est vraiment euh, naturellement qu'il reste cette tradition en Suisse. Et on retrouve encore dans quelques mots, comme euh, l'Unior, qui est sur le mont Vuilly, juste à côté d'un oppidum celte, qui est encore là. Et on retrouve le nom de Lugano. Donc le dieu Loug, il est toujours présent dans quelques localités comme Lugano, lougnore aussi en France avec la ville de Lyon dont son ancien nom est Loubdunum. Donc on voit que ben, les celtes sont encore toujours présents un petit peu par là sans qu'on sache forcément. Et c'est ça qui est génial et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors, bonne fête du 1er août, bonne fête de Lougnassad, la fête de l'abondance merveilleux et à la prochaine